Je m'appelle Emmanuel Brisson, je suis photographe niortaise et je pratique la photographie depuis 2009. Cette exposition donc, a été réalisée pendant deux années et c'est un travail que j'ai fait sur et avec ma mère, ma mère André qui a 89 ans et j'avais envie de lui rendre hommage au travers de ce travail photographique et puis j'avais aussi envie de l'emmener dans mon monde. Mon travail photographique est vraiment animé par une recherche personnelle et intime. Et il y a aussi mes toutes premières photos. Quand j'avais 8 ans, j'avais gagné un, un Olga dans une fête et j'ai dû faire une ou deux pellicules. J'ai retrouvé une photo de mes parents. J'avais envie aussi, par l'opportunité qui m'était offerte d'exposer ici au Pilori, de rendre également hommage à mon père qui bah, était lui-même photographe. La volonté euh, de Patrick Delat était euh, de, de m'offrir l'opportunité de montrer ce travail-là qui n'avait jamais été vu à Niort. C'est un travail qui a remporté deux prix le prix auteur de la QPN en 2017 ainsi qu'une mention spéciale à la Bourse du Talent Portrait. Donc il a été exposé à Nantes, il a été exposé à Paris.